On va parler d'un projet qui me tient à cœur et qui aura lieu l'année prochaine, qui est la refonte du site Elodan. Tous vos avis pourront nous être utile pour faire enfin, vraiment comme un site qui vous ressemble. Alors en aujourd'hui, je m'attendais à avoir euh, beaucoup de gens devant moi, euh, beaucoup de questions sur euh, mes usages, etc. Et au final, on a eu deux ateliers euh, où on était vraiment au centre de l'attention. On a vraiment eu euh, à donner à notre avis, à savoir euh, ce qu'on aimait le plus, ce qu'on attendait, ce qu'on aimerait. Je suis euh, vraiment impatient de voir la euh, plupart de moi dans le prochain site Je m'appelle Florian, je suis content d'être venu parce que j'ai eu vraiment le sentiment qu'on me demandait mon avis, mes impressions a euh, pris en compte mes idées et donc j'espère... Euh quand je viendrai prochainement sur le site, euh, voir une nouvelle version euh, à laquelle euh, j'aurai participé. C'est la première fois que je me fais inviter par ma banque, euh, notamment pour la prise en compte de mes besoins personnels. Mais je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques aujourd'hui finalement qui prennent en compte euh, les besoins de l'utilisateur. Donc merci à l'eau banque.